Si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas encore, il faut être prêt à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu es le premier investisseur francophone en Estonie sans même te déplacer, sans même prendre l'avion. Donc tu as investi dans l'immobilier à partir de, de chez toi. Est-ce que tu peux me dire bah, comment ça s'est passé pour toi euh, C'est ça que c'était euh, assez bluffant en fait, euh, ce côté digitalisé l'investissement IMO en Estonie, puisque... Euh, bah, L'avantage c'est que voilà, toi, je suis passé par toi pour faciliter les choses. C'était vraiment du temps que je cherchais euh, à avoir un et deux, euh, surtout pour un premier investissement, euh, passer par des professionnels sur place qui avaient l'expérience, parce que des fois même s'ils sont assez euh, euh, anglo anglophone friendly, euh, il peut y avoir des, des, des choses, notamment les traductions, les choses comme ça, les petites subtilités qu'on a envie de connaître surtout pour un premier investissement. Et, et ce qui a été fou c'est euh, voilà. Euh, m'envoyer les photos euh, que, que tu as pu m'envoyer puisque toi tu es sur place. Ensuite, ça a été euh, bah, tout bêtement euh, signer les bons papiers, euh, avoir les bonnes recos pour avoir la e-résidence qui permet de rentrer dans le système estonien et, et donc d'investir. Euh, et derrière, ça a été ouais le, le rendez-vous en visio avec, euh, euh, avec le notaire et avec la vendeuse. Donc ça, c'est assez bluffant et ça se passe, c'est assez bien foutu parce que finalement, pour chaque contrat, euh, tu as une visio dédiée une visio dédiée pour chaque signature de contrat qui se fait en direct via l'outil via national de notariat estonien. Donc voilà, ça, c'était assez bluffant. Et puis, c'est vrai que juste derrière, ben, dès le premier mois, tout a été fluide, j'ai reçu mon premier loyer. Donc ça aussi, c'est top. Champion, champion. Ah, c'est depuis 2020. Avant, il y avait trois interactions gouvernementales en Estonie qui devaient se faire en physique. Donc c'était la signature chez le notaire, le mariage et le divorce. Et depuis 2020, maintenant, il n'y en a plus que deux. Donc euh, bravo, l'Estonie. Beaucoup de personnes te connaissent, Alex. Euh, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement Bien sûr. Alors, pendant dix ans, mon job, ça a été donné donner aux gens envie de voyager, de leur montrer que tout était possible. Je suis juste de s'en donner les moyens. Et du coup, j'étais influenceur en voyage pendant dix ans. Jusqu'à il y a un an, où j'avais besoin d'autres challenges et, et aussi de me, me remettre d'équerre avec certaines de mes valeurs. Et du coup, j'ai décidé de continuer en fait à, à faire ce que j'aimais le plus et aider les gens à, à réaliser leurs rêves et à avoir la vie dont ils rêvaient. Avant mon outil c'était le voyage, aujourd'hui c'est le personal branding et j'aide les gens à donner à leur business la visibilité qu'ils méritent sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc tout ce qui va être personal branding et stratégie de création de contenu. Plutôt ça toi, je dois préciser que tu m'as vachement inspiré en 2017 quand je cherchais à m'expatrier. J'hésitais beaucoup. Euh... Je recherchais sur Internet de l'inspiration, de la motivation, et je tombais sur tes vidéos, notamment celle de la Coupe du Monde en Russie. Ouais. Je me disais, mais il fait des trucs extraordinaires, il passe à l'action, il ose, et c'est ce qui m'a incité à passer à l'action et à m'expatrier en Estonie en 2017, tu vois. Donc, vraiment, vraiment, chapeau l'artiste. Et aujourd'hui, tu vois, on se retrouve investi dans l'immobilier, et... Tu as voyagé énormément, tu, tu, tu es une personne internationale, mais qu'est-ce qui t'a incité à investir dans l'immobilier en Estonie plutôt qu'ailleurs, plutôt que dans un autre pays euh, parce que Je pense je fait, cherchais un investissement euh, un peu bon père de famille, euh, quelque chose où je savais que ça avait quand même de l'avenir, mais qui était sûr. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, dire la, la santé financière et économique de l'Estonie moi aussi j'ai voulu investir dans un pays qui me parle en termes d'ADN, d'entrepreneuriat et même en termes de lifestyle. Donc c'est euh, finalement un pays avec une très faible densité de population, qui est ultra connecté, mais ultra connecté sous le capot. C'est-à-dire que c'est n'est pas non plus euh, des néons partout du tout, mais c'est plutôt euh, quand on va là-bas, parce que je suis quand même allé déjà avant d'investir, euh, c'est vraiment euh, un pays où tu, qui est à taille humaine, qui a l'air un petit peu à l'ancienne. Et justement qu'à ce côté très proche, très authentique. En quelques minutes, tu en bagnole, tu sors de la capitale et tu es en pleine nature, tu es à la mer. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais dès que tu, voilà, tu soulèves le capot, tu vois que la, la machine qui fait tourner, tout ça, bah c'est pointu, c'est technologique. C'est vraiment à la pointe de ce qui se fait de mieux. Et moi qui aime, bah, qui suis un infopreneur, qui suis sur le digital, bah moi ça me parle, ce genre de choses. Donc euh, j'ai voulu vraiment investir dans un pays euh, qui me correspondait et qui euh, aussi me semblait euh, économiquement très sain. Ok, c'est vrai, tu bah, as, as vu juste, puisque au troisième trimestre. 2000... Ça, ça, ça serait con de me dire l'inverse maintenant. <rire> au troisième trimestre 2020, euh, l'Estonie, c'est le pays euh, de la zone euro qui a, euh, bah, qui a subi une, une décroissance la, la, moins, imp... la moins importante, puisqu'ils ont, ils ont reculé en termes de PIB de 1,2%, contrairement à la zone euro qui a reculé de 5,4% en moyenne. Donc, euh, en plus d'avoir un centre historique charmant et tout ça. Ils ont bah, tous les éléments réunis pour, pour maintenir une croissance intéressante. Et c'est pour ça qu'on a des prix de l'immobilier qui, euh, qui ont fait plus de 100, 103% ces dix 10 dernières années. Donc euh, chapeau à toi pour avoir euh, flairé l'opportunité. Euh, faisons un petit, un, petit, euh, un petit retour en arrière. Avant d'investir en Estonie, de passer le cap, quelle était ta problématique principale J'avais envie de faire un deuxième achat IMO, euh, qui est un peu contre-intuitif quand tu fais... Euh euh, vraiment de l'investissement locatif euh, mais c'est de le faire en cash parce que finalement c'était j'ai fait un premier investissement en France avec euh, bah, un crédit IMO okay. et là j'avais pas tout de suite envie d'avoir un autre crédit, j'avais envie de, de stabiliser un peu quelque chose d'assez simple. Donc là c'est sur un studio, tu vois, j'ai investi c'est un petit montant, enfin petit montant, ça reste un montant cash, donc c'est toujours des gros montants, mais j'avais envie en fait de au lieu de garder cette somme un peu sécurisante sur mon compte euh, ben au lieu qu'il perde de la valeur euh, tous les ans avec l'inflation, j'avais envie de lui donner de la valeur chaque année avec l'augmentation de l'immobilier potentiel, en tout cas en Estonie, et puis euh, aussi avec euh, les loyers que, que je vais toucher sur euh, sur cette investissement en termes de location. Donc tu avais acheté en France Ouais, ouais en France aussi, mais c'était un peu ah, okay. gros budget. Euh, c'est du coup c'est un gros crédit, et j'avais pas envie de repartir tout de suite euh, avec des choses un peu trop complexes. J'avais envie de de continuer à investir mais de répartir un peu la charge des risques et en fait pour moi en fait cet investissement il correspond à un investissement un peu sûr que j'ai voulu faire et, et qu'est-ce qui t'a poussé à bah, t'accompagner d'un professionnel pour pour ce second, second investissement en fait encore une fois il y a, il y a deux choses le premier c'est euh, le temps j'avais pas beaucoup de temps il hmm. fallait que ça aille droit au but qu'on me dise appuies là tu fais ça tu signes ça tu voilà le bien euh, qu'est-ce que tu en penses c'est quoi tes c'est quoi ton but et, et, et du coup, me faire fider plutôt que moi, aller chercher les infos, à m'assurer que tu es juste, etc. Donc, euh, c'est rentrer dans ce sens-là et euh, donc c'est le premier, c'est le temps et, et le deuxième, c'est surtout sur un premier instant dans un pays qu'on connaît pas, c'est de s'assurer que normalement, quand on passe par un pont, euh, tout est juste, tout est bon, il euh, n'y a pas de vis dans le lieu, euh, enfin, dans le bien qu'on achète, euh, la procédure, elle va être respectée parce qu'on saura faire les bonnes choses au bon moment. puisque ben, c'est ton travail de dire ben « Attends, ici, il faut signer là, ça, il faut tel papier, après, il faut attendre deux semaines, il faut attendre 15 jours, il faut attendre 24 heures. » Et faire les choses finalement, me faire un peu prendre par la main parce que je n'avais pas d'énergie ou de temps à dépenser. En fait, C'était vraiment pour une charge mentale en moins, tout en arrivant à avancer sur mon investissement. Ouais, donc de récupérer tes unités de cerveau dispo pour développer ton activité plutôt que de te préoccuper aux investissements. En tout cas, merci pour ta confiance. Euh, tu es euh, une des personnes qui, qui, bah, qui passe à l'action, qui n'a même pas visité le bien et qui fait comme l'ensemble de mes clients euh, millionnaires épanouis dans tous leur domaines de vie, ils passent à l'action même s'ils ne savent pas nécessairement où se le bien, même s'ils ne savent pas nécessairement placer un, un ordre d'achat en bourse et, euh, ou bien qu'ils ne savent pas parler anglais et s'expatrient malgré tout. Donc euh, merci, merci à toi. Qu'est-ce que tu retiens la, la chose préférée dans ton expérience de travail avec Life Invest Qu est -ce que, Quelle est ta partie préférée, disons euh, C'est la disponibilité. Euh, franchement, j'ai vraiment apprécié de me dire que voilà, les mails s'est répondu rapidement. Mmh. Moi qui étais vraiment, et ça c'était clairement ma faute, j'étais un petit peu sous l'eau, donc j'étais un peu à la ramasse des fois sur certaines deadlines euh, où je savais plus où j'en étais et je pouvais t'envoyer aussi un WhatsApp, même si je sais que ce n'est pas bien. Euh, mais vraiment, à chaque fois, tu l'as fait, tu as toujours répondu avec une grande disponibilité, une réactivité. Et surtout une belle énergie, et ça, c'est vraiment appréciable. Ouais, topissime. Euh, Avant-dernière question, comment est-ce que LifeInvest est aligné avec ton code de valeur, Alex euh, Bah écoute, je dirais que ce que j'aime, c'est que c'est encore une fois dans un univers de... C'est une, une société qui participe à l'amélioration, pour ceux qui le souhaitent, euh, de du lifestyle, de des investissements, de, de, de finalement sécuriser euh, bah des un fond qu'on peut avoir, un capital qu'on peut avoir, et essayer de lui redonner de la valeur euh, de façon assez saine et de façon assez sécurisée également. Euh, et ça, bon, ça, ça me correspond. Je cherche pas à faire des choses complètement folles, pas tout de suite en tout cas, euh, mais je cherche à capitaliser sur un, un argent, qui un budget qui est arrivé, ou un capital via ma société, et me dire que d'une façon ou d'une autre, ben, je le laisse pas dormir, je le redynamise euh, je le réoptimise, je le, ré le revalorise. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Bah, je te remercie. Et euh, si quelqu'un t'appelait aujourd'hui et te disait euh, « pourquoi est-ce que je devrais travailler avec LifeInvest », qu'est-ce que tu lui répondrais Je dirais que déjà, en fait, je connais pas d'autres francophones sur ce marché-là, euh, que du coup, c'est quand même bien pratique d'être sur, justement sur cette partie euh, francophonie, plutôt de partir sur euh, de l'anglophone, surtout sur de la chaimo, On ne sait jamais, il faut pas qu'il y ait de type procos, donc c'est quand même, euh, je, je, je suis pas forcément euh, chauvin à ce point-là, mais sur des petits sujets touchy comme ça j'aime bien quand même être sur des gens euh, qui sont qui sont français qui connaissent les codes de la France ou même la langue euh, et puis aussi voilà c'est ce côté où tout se fait de façon fluide sympathique euh, euh, tu prends sur toi quand le client comme moi parfois est un petit peu en retard et tu le fais de façon super sympa donc euh, c'est toujours agréable en fait euh, de se sentir soutenu euh, même quand c'est nous qui faisons un peu des bêtises <rire> je t'en prie, ça, ça fait partie du, du plaisir que j'ai à, à accompagner mes clients vers, vers un mode de vie euh, international et, et vers l'enrichissement. Donc euh, plaisir partagé, j'étais content de te parler aussi et puis, euh, puis c'est un retour, hein. c'est un, un échange de bons procédés comme je te disais tout à l'heure, donc avec plaisir. Okay. Euh, si tu voulais partager un message aujourd'hui à un grand nombre de personnes, euh, qu'est-ce que tu qu que écrirais sur euh, on va dire un panneau publicitaire et où est-ce que tu mettrais ce panneau ah, euh, je dirais, si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas encore, il faut être prêt à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et, et ça, je le mettrais sur l'autoroute, <rire> euh, dans les lieux, dans les moments où finalement, on, tu sais, tu, ton esprit divague. Ou alors tu tapes des trajets, peut-être quotidiens, et, et tu rêves d'autres choses. Et je pense que parfois, il faut savoir prendre des risques. Euh, J'aime bien les risques mesurés. Jusqu'au jour où tu peux te permettre financièrement de prendre des risques qui peuvent être un peu inconsidérés. Mais normalement, euh, l'idée, c'est quand même de toujours euh, de prendre des risques, mais de bosser en amont un maximum pour que ces risques soient limités. Mais en fait, si en tu fait, es sûr, euh, en fait, ceux qui veulent être sûrs du résultat avant de passer à l'action, euh, ne passent jamais à l'action parce que tu sais jamais vraiment ce qui va se passer. Les, les, les, euh, les réponses, tu les découvres en chemin. Et, et parfois, il faut être prêt aussi à perdre certaines choses. Euh, personnel ou financière pour pouvoir avancer. C'est aussi dans la défaite, c'est aussi dans les échecs qu'on y arrive. Et faut pas voir ça comme un point final, mais comme des belles leçons qu'on est prêt à ne pas reproduire grâce à ça. Magnifique, magnifique. Merci, merci. Comment est-ce que les les, les les les ceux qui regardent cette vidéo peuvent te suivre euh, Alex Viseo. Alex V I Z -E O euh, sur leur réseau social préféré. Je suis partout. C'est l'avantage d'avoir été influencé sur voyageant en disant ans sur tous les réseaux sociaux où là en fait. Euh, eh ben, je dispense et je partage tous mes tips en personal branding. C'est pour, pour ceux qui ont envie de, finalement d'arrêter de prospecter, pour essayer de chercher des clients, mais qui ont envie que les clients viennent à eux et de faire de façon naturelle et bienveillante. Et eh ben, je j'enseigne tout ça. Je partage tous mes tips sur la stratégie de création de contenu, sur la présence sur les réseaux sociaux et vraiment aussi sur comment le faire de façon alignée à des valeurs qui, euh, qui, sont, qui sont belles, qui sont importantes, qui sont puissantes et qui correspondent aussi au nouveau marketing d'aujourd'hui. Voilà. Topissime. Bah, chapeau, chapeau à toi. Je recommande vivement que vous téléchargiez la méthode H8. C'est une méthode que tu, que tu offres et qui est excellente dans la création de contenu. C'est un court-circuit, tout un tas de choses. Et... Ouais, c'est pour créer un mois de contenu en une journée. Ouais. C'est avoir finalement ce, ce workflow qui… Euh, bah, créer du contenu, ça peut être vite euh, « pay in the ass, comme on dit « in the United States ». Et, et comment créer ça de façon ultra fluide et, et, et... À suivre absolument. Merci pour, pour ta confiance encore une fois. Et euh, bah à la suite au, au prochain épisode. Euh, je suis au prochain investissement, voilà. Allez, let's go Ciao. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider Trois possibilités.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 pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer. Allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes. Voilà, merci, merci pour ton temps vraiment et, et bravo hein, parce que ça, euh, ça donne envie de voir euh, la suite quoi. Ben bah, écoute, j'espère qu'elle va être belle. En tout cas, c'est ce que je me souhaite c'est ce que je vais faire pour… Je t'envoie plein de belles ondes. Moi euh, aussi Alex. plein de belles ondes aussi à ta yes. chérie. Je vois que tu es bien heureux avec ta chérie, je te vois passer sur Insta ça fait bien plaisir. Je vais voir un, un, un, entrepreneur qui a une vie équilibrée aussi et passionnée. Donc, euh, franchement, kiffe bien, profite bien, et si comme quoi que ce soit, n'hésite pas, tu envoies un petit peu. Ah, c'est, char, charmant. Je te remercie infiniment, et puis on se dit, euh, bah, quand on, à la prochaine. Ouais, avec plaisir. Ciao. Salut, Stade.